Le premier set, il peut être gagné ou il peut être perdu. Le deuxième set, il peut être gagné ou il peut être perdu. Ah Mais là déjà, on a un cas où on s'arrête. Un set gagné, deux sets gagnés. Ding non Ah oui Ensuite, c'est bizarre ça d'ailleurs. Je continue. Euh, non, pardon, il a arrêté, excuse-moi. Là on s'arrête. Hop. Donc. Il y en a un qui a perdu deux matchs, donc l'autre il en a forcément gagné deux. Ça Et puis ici on s'arrête, puisque là il en a perdu deux, là il en a, là, il en a gagné deux. Donc. Donc là, c'est du point de vue d'un des deux joueurs. Par exemple, le joueur A. Qu'est-ce que j'ai mis hein? Donc le joueur A, il peut gagner ou perdre le premier set. Il peut gagner ou perdre le deuxième set. Il peut gagner ou perdre le troisième set. S'il a perdu ces deux sets-là, ça veut dire que l'autre joueur a gagné. Logiquement. Donc en fait, on pourrait mettre au bout... Là c'est A qui gagne. Là c'est B, qui euh, gagne. Là c'est B qui gagne. Là c'est A qui gagne. Là c'est B qui gagne. Et là c'est B qui gagne. Il n'y a pas de boursie. Et puis il y a des probabilités quelque part. La probabilité pour que A gagne un 7 contre B est 0,4. Donc ici 0,4, 0,4, 0,6. Deux secondes. Quelquefois, en attendant suffisamment longtemps, j'ai même plus besoin de répondre aux questions. Les élèves réfléchissent et d'un seul coup ils trouvent la réponse. Donc, ça donne à peu près ça. Alors, quelle est la probabilité que A gagne par 2,7 à 0 2,7 à 0. On est là. Donc, la probabilité de on peut mettre 2,7 à 0, ça va être 0,4 fois 0,4. Donc, ça doit faire 0,16. 4 fois 4, ça fait 16. Ça me semble, hein. La probabilité. Oui, je les ai appris il y a longtemps, mais je m'en souviens encore. <rire> je ne sais pas si c'est quelque chose dont on, doit être, dont on doit être fier. Alors, de 7 à 1. Eh bien, on a gagné, gagné et gagné, gagné. Donc, on a deux fois. Il gagne deux fois, donc 0,4 au carré fois 0,6. Merci. Sinon, j'aurais été obligé de sortir mon attel pour faire le calcul, parce que j'ai pas de calculatrice. aussi mais c'est compliqué. Et donc répondre à la question 2 à l'issue d'un match quelle est la probabilité pour que le joueur a ait gagné contre le joueur b ben soit il a gagné par 2 7 à 0 ou il a gagné par 2 7 à 1 puis c'est tout il me semble qu'il n'y a pas d'autre possibilité donc ça fait 0,16 plus 0,192 ça fait 0,1 c'est le 2. Ça, c'était un A, pour que vous vous y retrouviez. Ça, c'est le 2. Voilà, comme ça, vous êtes plus perdus. Et numéro 3. A et B disputent successivement trois matchs. Calculer la probabilité que A gagne deux matchs exactement. Probabilité A gagne deux matchs exactement. Ça va être égal à la probabilité qu'il gagne, c'est 0,352. Donc ça va être 0,352 au carré fois 0,648, puisqu'il y a trois matchs. Donc ça veut dire qu'il en gagne deux, il en perd un. Et puis, on a un C2-3 pour savoir combien de branches différentes on a sur notre arbre avec deux matchs gagnés et un match perdu. Oui On est dans un scénario différent. Ça, c'était pour un match. Et là, on nous dit, on sait que, donc, on a bien, j'utilise Bernoulli ici, parce qu'on a bien la probabilité qu'il gagne un match, la probabilité qu'il gagne pas un match, donc qu'il perde. D'accord On connaît ces deux probabilités-là. 0,648 et puis il joue 3 matchs donc il joue vraiment les 3 matchs donc on a toujours la même chose on va, il va gagner ou perdre le premier match et puis ensuite il va gagner ou perdre et puis ensuite il va gagner ou perdre avec toujours la même probabilité de gagner et toujours la même probabilité de perdre donc dans ce cas là on peut appliquer Bernoulli on a deux issues possibles et on répète à chaque fois la même expérience alors qu'ici, on ne répète pas à chaque fois la même expérience parce que quand on arrive là, il ne joue plus. Alors que ici, après deux matchs, il joue encore une fois. Donc, ce n'est pas toujours pareil. Et puis, ça donne quelque chose. Je ne sais pas quoi. Voilà. 24% de chances de gagner. Et puis, on a ensuite au moins un match. Et là, il faut être malin. Au moins un match, ça veut dire la probabilité qu'il gagne un match. Plus la probabilité qu'il gagne deux matchs. Plus la probabilité qu'il gagne 3 matchs. Ou, dit autrement, 1 moins la probabilité qu'il gagne 0 match. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S à un match et puis j'ai pas mis aux autres. C'est bizarre. concentré sur les mathématiques et j'en ai oublié mon français. Un moins. Alors, 0 match parmi 3. 0,352 x 0,648 à la puissance 3. Et puis, ça doit donner. Parce que c'est la, la traduction de « il gagne au moins un match ». Donc il en gagne un, ou il en gagne deux, ou il en gagne trois. S'il a gagné un match, il en a gagné au moins un. S'il en a gagné deux, il en a gagné au moins un. Et s'il en a gagné trois, il en a gagné au moins un. Donc là, en probabilité, souvent, c'est des questions de compréhension de français et plus des, des questions de compréhension de mathématiques. Pardon dans le monde. Alors, ça c'était 7.19. Le 7.20. personnes en difficulté peuvent téléphoner à un service social pour contacter un assistant afin de discuter et fixer un éventuel ou fixer éventuellement un rendez-vous. Le service social est débordé. Euh, Monsieur, oui. Euh, le service social est débordé seuls 60% des personnes qui tiennent un entretien de et puis en dessous, ils disent respectivement de 80 60 et 40, selon que selon qu'ils ont parlé immédiatement à l'assistant, là, c'est bien. Alors, on a quoi Entretien téléphonique immédiatement. Vous pouvez faire un petit arbre comme ça rapidement. Soit elles obtiennent un entretien téléphonique immédiatement, donc ça c'est dans 60% des cas. Soit elles n'obtiennent pas un entretien téléphonique immédiatement. Et puis ensuite, on nous dit. On nous dit quoi Le pourcentage. Alors attendez, parce que je ne me trouve plus là. Alors, parmi ceux qui n'ont pas obtenu d'entretien téléphonique, trois fois sur quatre, un assistant les rappelle le jour même. Donc on va faire, euh, on va tout mettre avec des chiffres à virgule. Dans 0,75% des cas, la personne est rappelée le jour même. M. Et dans 0,25% des cas, elle est rappelée le lendemain. J'essaye d'utiliser les lettres qui sont données. Lendemain. Ensuite. Si les personnes ont pu parler immédiatement à l'assistant, c'est-à-dire dans ce cas-là, elles obtiennent un rendez-vous dans 80% des cas. Donc, la personne obtient un rendez-vous. Et puis, dans 20% des cas, elles n'obtiennent pas de rendez-vous. Ensuite, lorsqu'elles sont rappelées le même jour, c'est-à-dire là, est compliqué tout ça. Elles obtiennent un rendez-vous dans 60% des cas et pas de rendez-vous dans 40% des cas. Si elles sont rappelées le lendemain, elles obtiennent un rendez-vous dans 40% des cas et donc pas de rendez-vous dans 60% des cas. Donc là encore, D'abord, un petit exercice de français avec une analyse de texte. Un petit texte simple. Alors maintenant, question A. Quelle est la probabilité qu'une personne qui appelle demande un rendez-vous J'ai raconté tout C'est demandes » ou obtiennent Ah Alors attendez. Ah, c'est demande, d'accord, excusez-moi, j'ai mal interprété. C'est demande à rendez-vous, c'est pas obtiennent à rendez-vous. Donc, la probabilité qu'une personne demande un rendez-vous, ben, c'est toutes les branches où on arrive à rendez-vous ici. Donc, c'est. Elle obtient une, un entretien téléphonique et elle obtient un rendez-vous, ou pas d'entretien entretien téléphonique et. Excusez moi pas d'entretien téléphonique et rappeler le jour même et rendez-vous, plus pas d'entretien téléphonique, et rappeler le lendemain, et demande un rendez-vous. Ça veut dire que c'est 0,6 x 0,8, plus 0,4 x 0,75 x 0,6, plus 0,4 x 0,25 x 0,4. Donc, dans 70% des cas, la personne demande un rendez-vous. Et le B, on a une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité que la personne demande un rendez-vous sachant qu'elle n'a pas dû attendre qu'on l'appelle. Euh Quel pourcentage des personnes ayant rendez-vous n'a pas dû attendre qu'on l'appelle Au contraire. Attendez, attendez, je relis la phrase. Quel pourcentage des personnes ayant eu un rendez-vous n'a pas dû attendre qu'on l'appelle C'est le contraire. la probabilité qu'une personne n'a pas dû attendre sachant qu'elle a eu un rendez-vous. Oui. Ou euh, rappelle... Qu est que, hein? Oui, bon, on peut. Oui. Peut-être qu'il faudrait écrire quel pourcentage des personnes demandant un rendez-vous n'a pas dû attendre qu'on les rappelle. Alors, c'est pas dû attendre et rendez-vous divisé par la probabilité d'avoir obtenu un rendez-vous. On la connaît. C'est 70%, c'est calculé avant. C'est ce qu'on a calculé avant. Et puis, pas dû attendre qu'on l'appelle et eu un rendez-vous. Demander un rendez-vous, excusez-moi, je suis tellement resté fixé sur avoir un rendez-vous que... Donc là, elle n'a pas dû attendre, donc 0,6 fois 0,8. Donc c'est 0,6 fois 0,8 sur 0,7, 0,48 sur 0,7. trouver la réponse en premier donc six huit six donc à peu près six huit cinq se change bien. ça fait à peu près 69%.